Donc là, on va faire ça. On va expliquer d'abord peut-être le sapin, ensuite les décos Bah, c'est cool, puis... Oh le con. Oh putain. Eh, hey, j'ai décoré pour Noël. Mais bah, c'est de la merde. Bonjour oh et bienvenue dans la minute culturelle. Aujourd'hui, on vous laisse deviner le thème. Oh oh oh, c'est le Père Noël. Alors pour les plus cons d'entre vous, on va parler des fêtes de Noël qui viennent de l'expression française Bonne Nouvelle. Sachez que le Père Noël est tiré de Saint Nicolas, un moine chrétien de Turquie au 3 IIIe siècle, qui offrait des cadeaux aux nécessiteux. Et en Hollande, il l'appelait le Sinterklaas, et ça donnait le Santa Claus, le Père Noël. Sachez que Noël a été fixé le 25 décembre par le pape Julius en l'an 350, et ce, afin de remplacer la fête païenne romaine du Sol Invictus. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les Grecs, par exemple, eux, le fêtent le 7 janvier, comme dans l'ancien calendrier julien. Mais c'est maintenant les cadeaux C'est pas maintenant ouais, les Trois couleurs traditionnelles de Noël sont le rouge, le vert et le doré. Le rouge qui symbolise le sang du Christ, le vert la vie et la Renaissance, et enfin le doré c'est pour la lumière. Il faut aussi savoir que le Père Noël va visiter tous les foyers du monde en une seule nuit. Ça fait qu'il visite environ 822 maisons à la seconde. Mais c'est est maintenant les cadeaux Ta gueule Sachez qu'environ un sixième des cadeaux achetés pendant l'année sont réservés à la période de Noël. En revanche, on vous déconseille d'y aller le 24 décembre entre 15h et 16h. C'est la pire des périodes. Et d'après Facebook, le jour de Noël est le jour où il y a moins de séparation dans les couples. Sans transition, sachez que les Boliviens amènent un coq à la messe de Noël parce qu'ils pensaient que c'était l'animal qui avait annoncé la naissance de Jésus. Et en Pologne, ils mettent des toiles d'araignées dans leur sapin parce qu'ils pensaient qu'une araignée était venue le jour de la naissance de Jésus et avait tracé une couverture pour lui. Sachez qu'à la base, le sapin est un symbole non chrétien. Il représentait la vie et la renaissance. Il a finalement été démocratisé en France au 19e siècle. Et on y place une étoile tout en haut pour le décorer car elle représente l'étoile du berger que les rois mages suivaient pour aller avec les M. Comme oh, les rois mages Oh, gars, il est En décoration de sapin toujours, sachez que les fameuses boules de Noël viennent des Alsaciens. En fait, ils décoraient leur sapin de Noël avec des pommes. Quoi oh, C'est maintenant les cadeaux Non, attends, c'est les enfants rois que tu dégages. Ouais, c'est chier alors, sachez que le Red Rudolph a été écrit en 1838 pour le besoin d'une publicité et que les Beatles détiennent le record de chants de Noël classé numéro 1. Et enfin, sachez que Hitler a voulu interdire Noël car il ne voulait pas qu'on célèbre à la naissance d'un juif. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode spécial Noël. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de le partager sur Facebook. Mais c'est maintenant les cadeaux Non, non et Vous voulez voir mes gros lots Non, non Et n'oubliez pas, la culture c'est comme Noël. Une fois par an, c'est pas assez. Ah, t'as vu, plus du coup, nous a laissé un cadeau! Ah bah, c'est sympa ça! Une belle tarte musicale! Bah, c'est gentil quoi!